Certains moments difficiles et compliqués Sont parfois compliqué. soumis de tes propres erreurs. Parfois le diable n'a rien à voir C'est toi qui ne te comportes pas en tant que responsable Tu joues avec ta propre vie Et tu acquises et le diable Mais en réalité c'est toi qui dois prendre les décision les choix le choix dans la vie cela ne dépend ni de Dieu ni de diable Dieu nous a donné le libre arbitre le choix dépend de toi les amis que tu as porté là, ce n'est pas Dieu qui t'a donné la révélation mais c'est toi même tu as vu que ça si un peu de le ça, ce serait une bonne chose mais maintenant le motif qui t'a poussé de le mais comme est Alléluia c'est là qui peut attirer soit tu dieux, soit tu, les diables. Si tu le diable Si tu le portes par orgueil Le diable pourra en profiter oui. si, tu pour de Dieu, si tu le portes pour la gloire de Dieu Le Seigneur se glorifiera Tout dépend maintenant de toi Tu si si es au centre alors les combats spirituels Nous nous sommes au centre Si nous donnons l'occasion au diable De prendre le décisions sur nous C'est pourquoi la Bible dit Aucune tentation n'est humaine Toutes les tentations sont humaines Dieu ne tente personne puis, il sera jamais lui-même tenté par le mal en lui, il n'y a même pas mal. Quand les mal arrivent, ce que tu choses c'est que toi-même tu examines ta propre vie, comment tu as agi, comment, comment tu as pensé, comment est-ce que le diable pourrait avoir l'autorité de Dieu. Oui, la, la réalité spirituelle existe. Le combat spirituel existe. Et tout comme j'avais dit à ma fille, c'est comme les le Mais C'est un animal très dangereux. Mais quand Prouvez avec vous, vous rêvez rencontrer avec lui so scole, de la la la des qui, si vous regardez comme ça le lion a du mal à vous attaquer si l'homme a été doté d'une autorité que Dieu l'avait créé la Bible veut dire que Dieu lui a doté du pouvoir de dominer sur tout pour que le lion t'attaque pour que le lion t'attaque ne pas voir tes regards Bien aimé dans le Seigneur Si un animal c'est très dangereux comme ça reconnaît. Mais très souvent Nous-mêmes nous ne nous. nous reconnaissons pas Ce que Dieu a fait Parce et a, a mis en nous C'est pourquoi nous sa nous, nous, nous oui. retrouvons dans des situations Seigneur nous te bénissons Nous remettons ce moment où je le parle Laisse que ton Saint-Esprit nous aide au nom, au nom de, de, de, de Jésus. Jésus. Amen. Amen. Alors prenons le livre d'Ephésiens. Des... C'est là où nous allons introduire. Ephésiens 6. On va commencer au 10e verset jusqu'au 14e verset. Donc, on va dans la dixième, si 14 quatorzième verset. Ephésiens chapitre 6. Nous lisons la Bible. Si vous êtes à la page, vous pouvez nous aider pour la lire. Moi, je vais lire la, livre, le, le, le, le, le, le, la Bible de Jérusalem. Vous prenez le secondes. Ephésiens 6, verset de 10 à 14. Oui. Donc, l'éthique, les, les c'est les armes spirituelles du chrétien. Au reste, fortifiez-vous donc dans le Seigneur. Et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Les ruses du diable. diable. On ne parle pas de l'autorité du diable, mais les ruses. Le ruse du diable. Les ruses, c'est l'intelligence d'une manière négative. Les c'est comme on parle du malin. Dengwa le bakayana, mabe. Les c'est quelqu'un qui est intelligent mais d'une façon négative. Moutoua maïele mabe, mais maïele mèakoti ya mabe. Oui, continue. Car nous, verset 12, Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Donc on parle des risques. Mais maintenant pour contrer ces risques il faut lutter. Bah ça on a l'habitude pour les malaises mabayes. Si on prend le kagayango, il faut le bunda. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, les ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à la vérité pour ceinture la la justice. La Bible reconnaît qu'il y a des mauvais jours. Nous ne sommes pas encore au paradis auprès de Dieu. Il y a des réalités qui sont sur la terre. La Bible reconnaît qu'il n'y a pas seulement les bons jours, bons jours, il y a des mauvais jours. mauvais jours. Rares, le que il y a quelqu'un qui a le russe qui est à côté de moi quelqu'un qui a le qui est à la Bible dit que le diable rouge rôde comme un lion rougissant il a a Donc, à il il pas et et dans les mauvais jours si vous n'êtes pas pris dans un singe qui et que vous donnez l'occasion à cet adversaire qui roule Ceux qui la Bible nous a présenté que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Et les esprits invisibles que nous voyons Je pas. Je lis Éphésiens dans les, la tradition Jérusalem. Euh, Jérusalem. Ici, ils ont carrément mis le titre combat spirituel. En définitive, rendez-vous puissant dans le Seigneur. Il dit en définitive, rendez-vous puissant dans le Seigneur puisque vous avez un adversaire. Rendez-vous puissant dans le Seigneur et dans la vigueur de la, sa force. La revêtez l'armure de Dieu Pour pouvoir ensemble. résister aux manœuvres du diable, manœuvres du diable. Car ce n'est pas contre les, des adversaires des sangs Et des chaises et puis y a que nous avons unité. Mais contre les principaux des... Contre les puissances ma... ma... puissance, force Contre Et... les, les, les, les puissances oui. Contre Les régisseurs de ce monde des ténèbres Un régisseur ré ré c'est qui ré Si vous regardez le régisseur film, ce régisseur Celui qui conçoit les fils il monde, qui soit, organise non. le film ses films et, le et il tient. prend les acteurs. Et maintenant, ici, on parle des régisseurs du monde des ténèbres. Dans, dans, dans le monde des ténèbres, il y a des organisateurs qui organisent aussi des des kaway, a moli, donc, régie, Contre les esprits du mal. De côté, qui habite les espaces célestes. Qui habite les espaces célestes. Si nous prenons l'exemple de Daniel, je te à Daniel. La Bible dit que Daniel était en prière. Mais quand l'ange Gabriel venait pour lui donner les message. La Bible dit qu'il a été résisté par les démons du doigt de perdre. Alléluia. Dans le ciel céleste. C'est alors que Michael viendra. pour le délivrer. Alors, qu'est-ce qu'un combat, un combat? Ce qui va que tu tomba et tombait Qu'est-ce qu'un combat? Il ah, nous disons très souvent, C'est une lite engagée pour attaquer ou pour se défendre. Donc, on attaquer par des armes. C'est une lite qui est engagée et ou et pour attaquer. Pour se défendre Donc dans cette lutte, Je pense qu'il y a des entités Vous ne pouvez pas faire un combat vous-même vous, vous combattez vous-même Très souvent c'est très rare Je me combat moi-même Nous disons que très souvent on me combat Donc quand on, on fait un combat Ça signifie que vous Vous êtes en scène Avec un adversaire, avec un adversaire. Qui est en scène aussi. Donc, dans ce combat-là, dans cette lutte-là, soit on vous attaque, vous vous défendez. Soit vous vous attaquez. Vous comprenez, dans le combat, soit on vous attaque, vous Ou soit vous attaquez, ou soit vous attaquez, la personne se défend. Il y a quelqu'un qui me disait il y a quelqu'un qui me disait il y a mon choix, je ne ah, okay, merci. Il y a quelqu'un qui disait Et ça qui... Dans bah, la meilleure façon de se défendre. Bah, c'est d'attaquer. Je vous conseillerais ceci. La meilleure façon de se défendre, c'est d'attaquer. Si on vous attaque et que vous n'attaquez pas, vous défendez seulement. À un certain moment, vous risquerez d'être fatigué aussi et qu'on trouve des failles en vous. Si vous attaquez, vous donnez le coup. Et celui qui encaisse le coup, quand on va encaisser le coup, sont pas là ils de faire des requins pour vous laisser aussi les gens. Mais nous n'attaquons pas, pas. Pas, pas. pas. Mais nous ne savons pas attaquer. Nous sommes du placement pour vous défendre. Nous avons misé dans le Seigneur. Dans ce combat spirituel, nous avons lu la Bible. Et Il faut nous armer. La force du Seigneur Jésus. Améliore la force du Seigneur Jésus. Nous ne sommes pas là pour nous défendre de ces Nous avons les armes de Dieu pour attaquer, quand on nous attaque, nous ne laissons pas l'adversaire. nous attaquer, nous allons nous laisser pour attaquer, et quand nous allons attaquer, nous ne nous attaquons pas avec notre propre arme, mais nous attaquons avec les armes de Dieu, puisque les armes de Dieu sont puissantes, et nous savons qu'il y a des puissances, il y a des forces qui, qui, qui agissent, Vous êtes plus que vainqueur. Si Dieu parle de vainqueur, c'est sait très bien qu'il y a un combat. Si Dieu ne savait pas qu'il y a un combat, il n'allait pas parler de vainqueur. C'est parler Quand il sait qu'il y a un combat, en vivant sur la terre, sachez-le que nous avons un combat. Nous traversons le combat. Mais dans ce combat là Les gens ne peuvent utiliser les hommes le diable peut utiliser je ne sais quoi. Hum, amour, Mais la Bible, souligne. Mais Bible souligne. Ces combats-là, nous n'avons pas contre la chair du monde. Ce n'est pas le. les hommes qui sont utilisés. De... qui sont le. les ne Mais nos vrais adversaires. adversaires sont cachés dans ces hommes-là où ces hommes, de ces femmes. dans le Seigneur. Il ne faut pas haïr son ton frère. Aïe ta soeur. Oui. Oui. Oui. Oui. quand que qui fait, fait le mal. mal mais pour chance celui qui le pousse de la du mal. De oui. mal. Alléluia. Puisqu'il a été jaloux. Ah, il, oui. il a été jaloux envers toi. Oui. C est c est même jalouse, même la force mal. du mal. Si profite, profite de, de l'occasion pour, pour entrer en lui, entrer lui. et qu'il agisse pour accomplir ce mal là. Puisque la Bible nous a dit Qui agissent Mais comment ils doivent agir Comment ils vont agir Ils vont agir à travers Nous qui portons la chair et le sang Et si nous leur donnons l'occasion C'est pourquoi la Bible dit Ne donnez pas accès au diable pas entré directement dans Ce n'est pas lui qui t'a créé Tu un créateur une créature plutôt et tu as été créé par un créateur <tout> Tu as Il a été créé à l'image de, <tout> de Dieu Et le diable quelque part S Il sait très bien <tout> Que tu as l'image de Dieu <tout> l'image de Dieu la Mais connaissant pas Dieu Non, à l'époque Nous ne connaissons pas Dieu Malgré ça Mais Dieu a permis Que nous soyons protégés On ne le connaissait <tout> pas mais le diable n'avait pas l'autorité facile puisque nous n'avons pas été créés par lui oui, nous avons été créés par Dieu c'est pour pourquoi j'avais expliqué à ma fille y je donner une anecdote et il y avait quelqu'un e qui était dans dans l a été initié dans la ça c'était la, la sagesse africaine hein, Exacto, pour alors, quelqu'un jeune qui a été initié à la sorcellerie Moi, je mais je les vieux sorciers, les anciens, les doyens comment on tue quelqu'un docteur on va te montrer comment on On au-dessus de la maman qui était en colère, il dit son a maman dit, a il a déjà il a à il a son il il a un Double il a déjà dit, il déjà Bien aimé dans le Seigneur, sachons contrôler notre langue, sachons maîtriser nos émotions même si en colère que dit saches qu'est ce que tu veux dire qu'est-ce il tu veux pas libérer dans ta langue et la forces divines et et la mort et les forces et la forces et et les forces ici. la mort dans et les et les Personne ne crois pas ça Que personne qui quitte sa maison Il vient ici pour aller venir haïr les autres Je ne crois pas il quitte la maison Pour venir haïr Non, je pense pas Mais qu'est-ce qui se passe dans nos faiblesses humaines Si nous n'arrivons pas à nous maîtriser Si nous n'arrivons pas à nous contrôler Si nous n'arrivons pas à faire un bon choix Et prendre une bonne décision C'est alors que nous pouvons basculer Amen et le diable vient maintenant nous Nous n'avons pas à lutter contre la chair et Ce combat-là, je vous ai dit, c'est ce un combat engagé. Combat engagé. Ce, ce combat engagé, combat engagé. Est, ce vous pouvez vous vous attaquer ou vous, vous, vous défendre. Vous vous faire. Faire. Jésus nous a dit ceci prenez courage car j'ai vaincu le monde. Donc ça signifie qu'il avait mené un combat. Et, et là ce combat n'a pas mené pas pour lui Il a mené ce combat pour nous En ah que nous participons avec lui la gloire du Dieu le Père Et que nous nous sommes aussi de vainqueurs. Oui, mais, nous mais très souvent qu'est-ce qui se passe nous ne restons pas avec le Seigneur qui a fait le mort nous voulons marcher de notre de, de, de, selon notre manière nous voulons faire des choses d'une autre façon nous et à la fin nous finissons par et tomber l'autre et vous allez vous commencer à demander oui, mais tu as pris ton chemin toi seul et tu as Au laissé Dieu à côté. Mais maintenant, tu as rencontré l'adversaire. Et l'adversaire était plus fort que toi. Mais je vous dirai ceci. Quel que soit ce qui peut se passer dans ta vie, si tu agis par amour, tu vaincras toujours. Si tu agis par amour, si agis par amour, si agis par amour et moi je dis aux gens, je n'ai pas vraiment la place de mettre la haine donc tête. la haine pèse lourd tara ne pas tranquille il va chercher à contrôler comment il est, il est passé où qu'est-ce que se si passe Laisse-le, laisse-la la, la et à la, la, la fin, j'ai suivi quelqu'un qui faisait la conférence, il, il est celui qui a la haine, à coller la, la, la, la rancœur, c'est comme quelqu'un qui prend du poison lui-même et finit par s'empoisonner et mourir. Beaucoup de maladies que nous attrapons ici. La de ça. Et en fait. Tu peux être épargné de toutes ces maladies-là. Mal. Si tu évites la mort, tu es est amour. Pour que tu gagnes ce combat-là, il faut que tu rentres dans les chemins de l'amour. Dans les chemins de pardon. Dans les chemins de miséricorde. Malgré tout ce qu'ils ont fait à Jésus le, le Seigneur Jésus, Jésus Ne s'est pas venger C'est pourquoi la Bible dit Avoir la vengeance Avoir la réconciliation. J'aime maintenant le Seigneur Etienne, on est en train de les lapider on est en train de ma lapider Il veut mourir La Bible dit, il lève les yeux vers les il il le ciel. Il voit le Seigneur Jésus Il voit Dieu à sa Il regarde ces gens. Il dit Dieu ne leur impute pas cette faute. Que tu leur pardonnes. Écoutez bien aimé, si tu agis comme ça, quel que soit le temps, tes adversaires seront démarqués bien. Mais si vous utilisez la même arme avec l'adversaire, écoutez les risques. Les risques, c'est quoi Celui qui sera plus fort, c'est plus vous comprenez Amen. Si vous utilisez le Arne, est est et est même arbre ça Je vais vous dire ceci Il y a même un, un professeur de psychologie Le professeur Amisomora Quand les gens se rencontrent oui. moi, moi je sais ça Quand les gens se rencontrent Si vous <messante> hey, hey. <coughs> hey. Ce n'est pas ça. Oui. L'homme intérieur. Et Mais... pour Qui se rend compte? l'exemple de Marie avec Elisabeth. Quand ah. ah. ah. ils se sont salués. Quand ils ont L'homme Mais... oui. intérieur. Moi, se rend compte? je fais semblant, que je t'aime pas. C'est vraiment sensible. Je je je je ça bien C'est pourquoi cette personne disent a pas senti rien. Vous n'avez pas senti pas senti pas même, je donne l'exemple, les nazis, les gens mauvais les ne les les haïssez pas. quand vous les haïssez, vous allez vous rencontrer. les gens ont la haine. Vous avez déjà la haine. Vous allez vous rencontrer, l'énergie, l'énergie de la haine. Et, et être attaquer, être mais être lui aussi, l'énergie va t'attaquer. L'énergie, elle est là. Elle est Elle est là. Elle est Et celui qui sera plus fort. Nous n'avons pas à lutter contre la chair. Oui. Nous avons à lutter contre le principe. Mais je me demande parfois. parfois comment Sいきます. les gens, le quel genre de cœur ils ont. Il a empoisonné quelqu'un. Okay. Il a, a, a no fait du mal à quelqu'un. Il dort paisiblement. J'allais faire du mal à quelqu'un. Et il est calme. Bienvenue dans le Seigneur. Je ne saurais pas supporter je pense que chaque nuit je vais commencer à me réveiller de cela c'est spirituellement certaines personnes me disent non il faut faire à oh il faut à il, il y a, il a, y si y a moi, comme ça bakuba Je ma ça mon fils le jour où tu prendras le jour Les jours où tu comprendras. Ceux qui te font du mal. Ce ne sont pas vraiment mes vrais adversaires. Bango je les aime que les ils reviendront, Dans leur propre conscience. reconnaître Et c'est ce qui donne. La force, tous, a les, bon hommes, des, et ça, tous les hommes, non. les grands non. hommes sur la non. terre, les qui ont fait la guerre, je ne parle pas de ça. Il gens ont ce sentiment de haine Ils ont dépassé cela. Ils ont fait plus de 27 ans en prison depuis qu'ils sortent. Celui qui lui a fait du mal, il le salue. Il y a ce monsieur, il a dans son livre que j'ai lu. Quand minuit. il était devenu président de la Mandela, ils sont allés dans un restaurant. Alors, ils ont commencé à manger. Il y avait... Un blanc qui était à côté. Et <cette> hmm. oh, monsieur, c'était le policier qui vous faisait du mal en prison. Donc, les policiers, c'est de ko, Et puis, il <cette> -de a vu ce monsieur Il est déjà devenu -de président. <cette> oui, président. Il était quelque part. Il Il Il Il quelque part. Vous savez, vous savez, oui, donc oui, il faut mettre tout oui, ce oui, qu'il lui a fait du mal. Oui. Non, moi je ne considère pas comme ça. Le mal que tu fais aujourd'hui, petit, l'homme récoltera ses Mon tour a bout bon. bon. bon. aujourd'hui si tu pries, tu jeunes, comme ça, tu tu tu pries, tu pries, Dieu n'est pas injuste. bien. Alors, ils faire du mal non, ma sain, pour que nous entretions en entre nous oh. oui, que nous faisons du mal entre nous pour qu'il est jaloux il est jaloux parce qu'il a perdu la place pour nous avoir pris cette place là il a été chéri de Dieu il a perdu cette place il a été rejeté quand il a été rejeté péché, il a envoyé son fils unique En oh, oh, Jésus-Saint-Berceur la Bible dit quand oh, Dieu a tenté oh, le monde et qu'il a donné son oh, fils unique oh, en fait qu'il porte quoi en lui les périsseurs poignent les périsseurs et la vie éternelle à l'effet Dieu n'a pas, oh, pas envoyé son fils pour condamner le monde au ciel il a été condamné mais si la terre Dieu ne nous doit pas condamner Jésus, voilà bien de la vie de la vie de de la la le de nous de la de de de l'occasion. de c'est que tu dois te retourner dans le mal. Je dis aux gens, oui. écoutez tout ce qui est écrit dans ce livre. Et, Et ça se passe aussi, ça se fait. Et oui. faites très attention. d'être du côté du mal. Faites attention. Vous comprenez, hein? Bible est copiée, ça manie aux surnoms, ça manie aux surnoms, ça commence. Sala Keba, il y acteur qui copie cette Bible de côté faux. Faites attention d'accomplir la Bible du côté négatif. Alléluia. Amen. Nous n'avons pas lutté contre la chair. et Les combats spirituels. Ce qui est spirituel, ce n'est pas ce qui est physique. Ce qui n'est pas visible, palpable dans la vie physique, la chair humaine comme ça. Mais si ce combat n'est pas palpable comme ça, combat n'est pas physique, c'est combat qui est. Et tout le monde est là. C'est le combat que nous sommes engagés. Oui, ce combat là. Et ça dit à Donc il y a le problème des esprits. Donc c'est le combat de Il y a le problème de surnaturel. Nathaniel. Et ça dit qu'il y a un signe naturel. Et comment cela avait commencé Je vais terminer par ici que c'est l'introduction. Et le dimanche prochain. Na a construit ça pour les Dimanche, chez ça que vous continuez à le combat spirituel tire son origine au ciel. les combats spirituels ne commence pas sur la terre. Et la la terre campagne, que les c'est nous. Car c'est au ciel qui les le premier combat. Amen. La première guerre. La guerre, c'est un combat qui est livré par les deux camps avec des armes. Donc, Somme chapitre 18, verset 7 à 8. Nous allons terminer par là pour qu'on respecte les temps. Psalm. Apocalypse, plutôt, Apocalypse, chapitre et 12. Apocalypse. Pardon. C'est pas Psalm. Apocalypse, non, pas chapitre 12. 12 verset 7 à 8. Celui qui est à la page peut nous aider cette fois-ci. Il y a eu guerre dans le ciel. Apocalypse, 12. 12. Apocalypse 7 et 12, verset 7. 7. à 8. 7 à 8, il nous dit Il y a guerre dans le ciel. Alléluia. Amen. Michael et ses anges combattirent oui. contre les dragons. Oui. Et les dragons... Et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts. Ils ne pas plus Et leur places ne furent plus trouvées dans les cieux. Ils n'ont pas eu de place là-bas puisque Dieu ne permet pas qu'il y ait des combats de troubles là-bas. Même dans son église. Même dans l'église. Si vous êtes fausseur de troubles. Ah le Seigneur pourra permettre que vous quittiez la de mauvaise foi de prêts, thème, ma eu, ma les méchants ne résistent pas dans de, de, de il <rire> la la y a une guerre, guerre au ciel et il et t es t es. T es. y a une guerre là-bas au ciel l'homme n'était pas concerné il n'était pas concerné c'est entre eux les êtres spirituels a vous comprenez? Oui. Entre oui. Dieu oui. et la terre, son armée céleste avec Isaïe, et de l'autre côté, oui. les diaposés, oui. avec oui. ses oui. acolytes oui. qui ont fui la ville, ont commencé oui. à combattre. Il a été vaincu. Il ne trouva pas la place aussi. Seigneur. Il a pas de a été précipité. Quand il a été précipité, il est venu avec les mêmes intentions qu'il a commencé Alors il est venu trouver maintenant les hommes. Mais maintenant il faut les laisser comme ça. Il dit, non, ces gens-là ont été qu'il à l'image de celui qui est comme ça. est que je, le combat continue Il faut maintenant le combat spirituel est tourné vers nous Dans la oui. dernière, Tout ce qui se passe du mal nous nous Normalement nous n'avions rien à nous C'est Dieu et le diable qui s'est transformé en adversaire de Dieu Et Zande ont dit il s'est fait adversaire de Dieu, mais Dieu ne le voit pas comme son ami, puisque c'est sa créature, c'est lui qui l'a créé, c'est lui qui s'est s'est fait adversaire. <rire> alléluia on alléluia. de a Alléluia. Et tout mes Dieu est resté serein. a qui paye pour petit Alléluia. Amen. Amen. est allé les terrasser. Donc a <coughs> <en coughs> à On les a jetés. Écoutez, je vais terminer par ici. Dimanche <'un> prochain, je vais continuer. <coughs> le comprendre. Dieu nous aime Dieu combat pour nous Dieu nous protège Je me suis par vous donner un exemple Je vais les développer le dimanche prochain Vous savez quelqu'un un homme de Moïse est mort Dieu lui-même l'a enterré Comme c'est un problème de combat spirituel Personne sur la terre ne savait où est le diable. Sauf le dit le diable est diable. Et pas un génie. C'est un esprit. Il savait l'a Je te le dis. Le, dit. Je. Je je. Je je, je. Pas, le diable a cherché à aller prendre le Si vous suivez la Bible, dit. Dieu n'est pas Dieu de mort. Dieu de oui. vivant. Dieu a intervenu pour un cadavre. Parce Dieu nous aime? Est-ce que vous comprenez Donc, il est mort, Donc, il est déjà mort. Le diable vient. Il y a ce corps pas Dieu ne l'a pas laissé. Il n'y Mikael pas il a vaincu encore. Amen. Mais qu'il a Et... accueilli Amen. En Amen. Et Il a laissé le corps de Moïse tranquille. Et bien, tranquille. Dieu permettra que tu sois tranquille. un cadavre. Dieu est allé combattre pour. être tu peux adorer Dieu. Tu peux donner les Tu peux les Tu peux témoigner sa bonté. ne pas combattre Est-ce qu'il y a des qui nous. Là, nous sommes en train de faire un enseignement. En si vous, vous le comprenez très bien. Alors là, vous serez de très bons des Vous serez des très sol, bon sol, a a a que Vous serez combattants. des très Vous Vous serez Vous combattants. Vous combattante des combattants. Vous serez combattants. Vous serez des combattants. Vous serez Vous serez des combattants. Vous serez des combattants. C'est serez des combattants. Vous serez C'est ça veut dire la la situation Lazare était presque décomposé. Est-ce de Lazare qui a Jésus était en face de nous. Oui. Jésus l'a identifié. Oui, oui, oui, oui. Puis, je demanderai ceci. Oui, oui. Que oui. le Seigneur t'identifie là où tu es. Amen. Que Amen. le Seigneur t'identifie ton problème. Que le Seigneur t'identifie ton problème. Que le Seigneur t'identifie ton problème. Que le Seigneur t'identifie ton problème. C'est pourquoi je fais que tu sois concentré. Quel qui me ce qui menace ta maison, ta vie ne pas ça. Ne seulement Dieu. le Seigneur Jésus. notre Dieu. il aussi le Saint-Esprit Nous allons passer à l'adoration. nous prierons. La prière des justes Prier efficacement oui, crois ce que tu dis oui, crois ce que tu penses le seigneur vient d'a glorifié son Oui, nous reconnaissons que nous avons un combat nous savons que nous avons des combats nous avons des combats Oui, les mauvais jours arrivent oui, nous ne baissons pas les bras mais nous traversons les mauvais, mauvais jours David a dit ceci. Même dans l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car vous voulait ton pardon me rassure. Je suis rassuré Je suis Je suis Je suis général et président Je Je suis passé. Est avec moi Alléluia Passons que nous allons prier. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur Jésus. Pour ces soucis qui te rongent, qui rongent ton cœur, que cela soit déposé sous le pied de Jésus. La Bible dit nous apportons nos soucis. Seigneur, sois loué. La je sais pas, Merci, car tu délivres quelqu'un de ces soucis. À ce moment, Attends. je parle maintenant. Une fraîcheur traverse son cœur. Et que, et, Oézali, il Il fraîcheur Oézali, traverse son cœur, son âme, son l esprit. L dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Restez vers la paix de Dieu. La paix de Dieu. la paix de Dieu. Là où tu étais trouvé, j'ouvre la paix du Seigneur N'est-ce pas tu es le les Jouba, Shalom? Toi qui donnes la paix. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous Amen. Amen.